Il y a la menace du connais 19. Ok, les Kalach arrivent, attention tous aux abris. Allez, ça va refuser à malgré le nom de gens ça va finir en couille. Attention monsieur passez par là. Dans la de le monde est en train de mourir. Non parce que sinon ça va être pire. Dans la serait le monde est en train de mourir pire. Non, parce que là sinon ça va être pire pas ça arrive les ça arrivent dans la zone du connaît et pour, pour ce la menace n'a pas voulu obtempérer ça y est c'est la merde de l'escalade c'est la guerre de camp 4 morts 11 blessés, attention il y en a encore un qui se cache Dans la série le monde est en train de mourir non parce que sinon ça va être pire dans la le monde en train de mourir Non parce que là sinon ça va être pire